En 1901, la population du Québec est de 1 648 898 habitants. Elle se compose majoritairement de personnes d'origine française, les Canadiens français. Cependant, les habitants d'origine britannique se font de plus en plus nombreux et des immigrants de divers pays se joignent à eux. En 1901, peux-tu me dire quel pourcentage de la population québécoise est d'origine française? Et quel pourcentage de la population est d'origine britannique? Et enfin, quel petit pourcentage de la population est d'origine autre que française ou britannique? L'immigration augmente beaucoup au début du 20e siècle. Le nombre d'immigrants vivant au Québec est multiplié par 5 entre 1901 et 1931. La population du Québec de 1905 est beaucoup plus élevée que celle de 1820. Comment explique-t-on cette augmentation? Deux explications sont possibles. Est-ce à cause de l'accroissement naturel, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de naissances que de décès? Le taux de natalité au Québec est très élevé. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de naissances. Et le taux de mortalité est en baisse. Il y a moins de décès parce que les conditions sanitaires sont meilleures. Une nouvelle invention dans le domaine de la médecine aide également à garder les gens en santé plus longtemps. « Sais-tu laquelle ?» Ainsi, au total, il y a plus de naissances que de décès. Deuxième explication possible. Est-ce dû au mouvement migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont venus vivre au Québec, ceux que l'on appelle les « immigrants », que de gens qui en sont partis, ceux que l'on appelle les « émigrants Pendant plusieurs années, de 1871 à 1931, Beaucoup de Québécois quittent la province pour aller travailler dans les usines de la Nouvelle-Angleterre au nord-est des États-Unis. Le Québec attire aussi des immigrants, des gens qui viennent surtout des îles britanniques et des États-Unis, mais ils sont moins nombreux que ceux qui partent. Vers 1901, il y a donc plus de gens qui quittent le Québec qu'il y en a qui viennent y vivre. Finalement, quelle est ta réponse est-ce que l'augmentation de la population du Québec vers 1905 est due à la croissance naturelle ou au mouvement migratoire?